et salut tout le monde c'est Chirel on se retrouve donc sur le jeu pin on n'y était pas revenu depuis un petit moment j'avais fait l'épisode 1 je vous avais d'abord fait la présentation du jeu vous pouvez le retrouver sur la chaîne youtube euh, donc n'oubliez pas abonnez vous activez la petite cloche euh, tout cela est gratuit. Euh, N'oubliez pas les petits commentaires, le petit pouce en haut, le petit pouce en bas, peu importe. Mais ainsi, vous serez au courant des vidéos que je poste. Donc, je vous avais fait une première vidéo où je vous avais présenté, présenté le jeu. Et euh, on avait fait un premier épisode où on avait eu pas mal de choses à faire. Donc, je ne reviendrai pas sur l'explication euh, du jeu à ce moment-là. Euh, vous aurez euh, sûrement un petit i en haut si j'arrive à le mettre, euh, vous, vous envoyant vers la vidéo explicative. Donc euh, pour résumer, on est un petit homme de cro la falaise où on habitait euh, s'est effondrée, tout ce qui est en dehors euh, on ne connaissait pas, puisque euh, tous les humains sont les plus bas de l'échelle dans ce jeu, les animaux sont plus forts que vous et plus intelligents que vous. Donc il va falloir s'allier, euh, il y a 5 factions euh, qui sont dans ce jeu au niveau des animaux, les crapauds, les cerfs, etc. Mais ça vous le verrez dans la vidéo de présentation. Euh, nous pour l'instant on s'est un petit peu allié avec les renards. Et sur la droite donc on a les quêtes qui nous ont été données au fur et à mesure et il y en a un paquet. Donc euh, on va commencer à avancer, euh, on, il faut qu'on récolte pas mal de choses sur le chemin sans se faire voir par euh, nos ennemis, euh, ben, sachant qu'on a l'inventaire qui est quasiment focus, euh, faudrait que j'arrive à trouver euh, une espèce de granit là pour faire des clés. Comme je vous ai dit, c'est un monde ouvert, il hein, y a beaucoup de balades. Beaucoup d'exploration. Alors là, c'est quoi Du fer tendre. Euh, ici, ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça Yes, j'ai mangé. Oh, douille. Alors, est-ce qu'on peut faire euh, le fer Donc là. Ce qu'il faudrait déjà, c'est qu'on se fasse des clés. Voilà, du graphite. Il nous en manque que 3 pour faire une clé. Niveau cordes, il nous manque du bois. Niveau tissu, on pourrait en faire, mais bon. Euh, là, pour se faire à la tunique, qui est plus puissante que celle qu'on a, il nous, faut de la, il nous faut du bois et des cordes. Pour faire des cordes, il nous faut du bois. Ok. Et là du tissu, de la corde et de la mousse. Et bien, et bien, eh bien. On va se balader. Ce pas un jeu où il y a des arbres à couper, hein, des choses comme ça. C'est juste explorer notre carte. Alors, la carte, on l'a ici. Donc, comme je vous avais dit, elle est relativement grande. Hein, euh, si euh, voilà. Là, vous voyez, il faut ouvrir. On a ouvert que ce côté-là il faut qu'on ouvre tout ça donc euh, hum, pas pour tout de suite alors ici on a du cuir tatatata ta, ta, ta, ta, qui peut être utilisé pour l'isolation des couvertures ouais ça cristal glacé en forme de fleur qui ne pousse que dans les zones les plus froides et est utilisé pour une variété d'objets artisanaux minoun donc là on est neutre avec les renards quand on est complètement hostile style je sais plus avec qui ici Okay. Euh, euh, euh. Mais il va falloir qu'on qu qu se balade hein. on n'a pas le choix il faut qu'on trouve du bois il ah, y a une orbe là-bas, rappelez-vous le mammouth, il aime quoi il aime les orbes On n'est pas loin d'un village, on était à faire gaffe. Euh... Je ne sais pas chez qui on est là. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas revenu sur le jeu. J'en suis navrée. Là-bas, on est chez les dindons. Donc eux, on les fuit. On ne les aime pas. Et ils ne nous aiment pas. Et ils font très mal. Ils font très très mal. Oup, op, op, op, op, op. il y a une four à là, on se barre parce que si nous chope on est mort hein comme je vous ai dit on est les plus bas de la chaîne donc dans chaque dans chaque faction hein, vous avez des des cueilleurs vous avez des euh, Qui vont se balader comme vous hein, donc vous risquez les croiser et si vous n'êtes pas amis avec un hein, c'est pas le top donc là on est chez les dindons alors j'aimerais même pouvoir trouver du bois de façon à me faire euh, la tunique un petit peu plus euh, solide pour affronter mes adversaires n'est hein, ce pas mais bon, alors ici on a. De toute façon, le but est de récolter déjà tout ce qu'on trouve tant que notre inventaire nous le permet. Trouver des orbes pour les ramener au petit mammouth à du bois. Alors. Ah, j'ai plus de place. Euh... Alors, on pourrait peut-être se faire des cordes non, du tissu normalement on a assez euh... tissu souple en position 0 mais j'ai pas de place hein. c'est le problème hum. on est full full full Euh, euh, euh, C'est quoi, Pierre de fronde On aime la fronde. Ok, on a notre fronde. Ça, on le porte, sans le porte plus. Si en bas. Mmh. On le porte une corde serrée autour du poignet pour le contact avec les arbres moins fatigant si je mets ça ça m'enlève je suppose euh, voilà ça m'enlève les mes protections Je Ne sais plus comment on craft parce que là on peut. Ah non, il nous manque deux bois de marbre. Ah oui, je peux pas les prendre. Oh merde. <coughs> J'ai la pochette qui est pleine. Oh. Euh... Un peu ça c'est quoi du fenouil mais je vais pas pouvoir le prendre ah, pochette pleine alors falaise côtière ah. Elle s'est ici. Elle est là. C'est de transférer. Je pense que c'est nos alliés, les renards. Hein. Je suis pas sûre. Toc-toc. Euh, Espèce toc. d'effet ouais On est amis avec les renards, donc c'est bon. Alors, euh, où est notre marqueur On est loin, on est très loin. On a quand même couru pas mal hein, depuis la dernière fois. On va sprinter, mais attention à l'endurance. qui. hop hop c'est pas un copain lui non on se casse on se casse on se casse ne nous attaque pas on s'en va il va nous cracher dessus sinon parce de que sale bête hop Normalement, là, on est chez nos alliés, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Donc, ils ont besoin d'aliments et de matériaux. Très bien. Alors, euh, je ne sais pas où est leur c'est trop la boîte de dons salut. mais non on est potes n'attaque pas salut voilà on est copains ne m'attaque pas cherche la boîte de dons hum. Montagne concave. Ah ah oh ah oh, oh, oh. Dans le combat, je voudrais quand même euh... vider mon inventaire. Hein. J'aime beaucoup ce jeu en monde ouvert. On est quand même relativement libre. Voilà, c'est là la boîte de dons. On va leur faire du, des dons parce qu'on va se vider l'inventaire. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment Les œufs. Ben, on va leur donner euh, des œufs. Qu'est-ce qu'ils aiment encore? Le faire tendre, les béreuses et le verre poli. Le verre poli, on en a qu'un. Euh, ils n'aiment pas que je leur donne pas des trucs qu'ils aiment pas. Ça, on en a pas mal. L'acmélia. Ça me redonne de l'énergie. Euh, les plumes. Ils Aiment les plumes, ils ont pas l'air de s'en foutre un petit peu. On est neutre avec eux, mais au moins envie de l'inventaire. Un matériau commun chimique de ceux pour solidifier n'importe quoi et peut être trouvé contre les falaises principalement dans les zones de montagne. Ok, ça c'est quoi des antennes? Euh... Alors, filer ça, on va bon, ils ont l'air d'aimer. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner bon, On va tester ça. Ça ils aiment. Hop. On monte un hein, petit à petit, vous voyez. Euh, on a deux places maintenant dans l'inventaire. Euh, des plumes. Ça, on en trouve quand même pas mal. Euh, hop. Ça monte, hein. ils vont devenir nos amis hein, les, les renards. Et après, vous verrez, il y a des petites animations assez sympathiques que je trouve mignonnes. Moi, ils vous saluent, euh, style salut chef. Un million spécifique à l'artement précis utilisé pour solidifier presque tous les objets. Bon, on va leur donner ça. Voilà. Maintenant, on est alliés. Donc, vous allez voir, maintenant, ils nous feront des petits saluts. Ils ne vont plus nous regarder comme « T'es qui, toi, tu sors d'où ?» euh, Mais ils vont nous prendre... On est vraiment alliés avec eux. Donc, euh, tant mieux. Euh, ça, tu refiens, prenant des... Alors, on va peut-être se faire maintenant... Euh... Euh, nos cordes et nos trucs pour la tunique. Alors, pour... Euh, ici. Ah oui, mais on n'a pas pu ramasser le bois. Alors, on a... Il nous faut du bois. et Du bois, on n'en a pas. Donc, il va falloir qu'on trouve du bois. Et maintenant, si je revenais, venais à revenir dans le village, ce que je peux faire, hein, ils vont nous saluer. Euh, L'air, euh, comme on fait dans l'armée, quoi, en fait. Salut, chef. Alors, du bois, on peut en ramasser là. Je vous l'avais dit, hein, le jeu comme la musique, comme les graphismes, c'est un jeu super relaxant. Alors, bien sûr, il y a des combats, hein, on ne va pas se le cacher, il y a des combats, on va devoir affronter des monstres. Les systèmes de combat ne sont pas toujours faciles, donc euh, je peux y aller Non, je ne peux pas casser. Les systèmes de combat sont pas évidents, par contre. Euh, mais euh, au début, vaut mieux se carapater, vaut mieux filer. <rire> Hop, euh, vaut mieux filer et éviter les ennemis tant qu'on n'est pas euh, bien bien équipé pour les affronter. Je sais pas s'ils vont le faire là, mais normalement, maintenant, ils me font un salut. Euh... Voilà, vous avez vu le, le renard, là, il m'a salué. Salut toi Alors, lui, là, peut-être, il va me le faire. Si vous regardez bien sa patte. Salut voilà, j'adore. C'est un euh, m'amuse. Alors, bon, nous, on va chercher... Euh, tout le monde nous salue, style, salut le héros. Et puis, nous, on va chercher nos petits bouts de bois, hein, parce qu'il faut qu'on se fasse à tout prix cette tunique, hein. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'exploration. Beaucoup de, de loot, de craft. Euh, et puis, il y a une histoire. Hein. Euh, ça, c'est quoi De la pierre de Dulle. C'est pas vraiment ce qu'on cherche. Mais nos copains, les renards, eux, ils aiment ça. Nous, on veut du bois. Voilà, c'est pas un copain, lui, hein. Là-bas, il y a un crapaud. Et les crapauds sont pas nos potes. Alors, euh, ici. Vraiment qu'on se trouve du bois. Ici. du foin de goût. on fait gaffe qu'il n'y ait pas d'autres euh, cueilleurs des camps ennemis euh, qui se baladent hein, parce qu'entre euh, autres entre autres, on trotte, entre autres euh, ici Pas, je ramasse des trucs, c'est pas vraiment ce qu'il me faudrait, mais bon. Euh, du fer. Nos copains, les renards, aiment ça. Hop. Après, c'est un jeu qui est assez libre. Euh, c'est vous, euh, comme je vous le disais dans l'épisode 1, c'est vous qui gérez votre, euh, votre jeu, en fait. Euh, comment vous souhaitez avancer, avec qui vous souhaitez vous allier, sachant que ça bouge beaucoup. Hop là, attends-toi. Mais euh, tu vas pas t'attribuer le territoire, faut pas déconner. Ah mais je suis pas loin de ton village en fait. Hein. On est chez les crapauds. c'est un jeu assez zen les trois quarts du temps bon vais-je trouver du bois c'est une bonne question sans me faire tuer à mesure du possible ce qui ça n'est pas évident surveiller sa barre en haut Voilà. 1. 2. 3. Alors, est-ce qu'on peut se faire la, la tenue, là, maintenant, qui est euh, un petit peu plus... Euh... Alors, ici, on avait tout. Il nous manquait une corde. Et pour faire une corde... On va la créer. Voilà. Est-ce qu'on peut se faire. Euh, voilà. On peut se faire ça. Tunique de la forêt. Une tenue à base de mousse et de bois qui protège euh, contre les frictions et les impacts basiques. On va se la faire. Ok. Donc. Euh, manger un petit bout échappe alors équipement on a donc ça maintenant comment le mettre voilà, on prendra moins de dégâts déjà ça serait est un petit peu mieux on prendra un petit peu moins de dégâts que nos, notre petite tenue en fibre Parce que, est ce qu'on va pouvoir la revendre je sais pas je sais pas du tout ensuite euh, euh, qu'est ce qu'on a comme autre chose donc on s'est fait ça et pour le pantalon euh, bah, il nous manque de la mousse donc du bois pour faire les cordes et du tissu le tissu nous faut du foin doux oh là là, oh là là enfin déjà on a quand même le haut qui nous protège un petit peu plus un tout petit peu alors le fait de sprinter, t'es quoi toi donc, tu t'affiches pas en rouge donc es un renard tu as... non, es non cra... un... t'es pas un copain va-t'en bah, va-t'en bah, parce qu'on va se prendre une, une plumée ça c'est obligé on s'en va dans le sens où on est les moins intelligents mieux... ah il y a une orbe là euh, en me laissant tomber d'en haut peut-être que je pourrais la prendre vu que le mammouth me demande des orbes euh, pour agrandir mon sac hein. ce qui ne serait pas négligeable est-ce que je peux passer par là la... non il euh, faut que je fasse, euh, que je monte par le haut il y a mon pote le crapaud hum... Est-ce que là euh, Je passe Oui Hop. Oh non Mais quel idiote Oui il y a des dégâts de chute J'avais oublié de vous le dire Il y a des dégâts de chute J'ai raté mon coup C'est On se mangera un truc Et doucement Nous, on veut l'orbe. Voilà. Voilà, on récupère l'orbe. Alors, je sais qu'on a une quête. Alors, c'est que c'est Mange. On a une quête. Objectif. Euh, nous, nous, nous, une protection minimale. Améliorer ton équipement. On est en train de le faire. Ça, tout ça, on l'avait terminé. Ok. Tu peux essayer d'apporter une infusion de puissance. Ouais, mais on n'a pas assez pour ça. On a, voilà, on a 5 orbes. Euh... Il nous faut 5 orbes pour les apporter à Grog de façon à ce qu'ils nous agrandissent l'inventaire. Il faut qu'on en trouve une, ombre, une autre. Ok. Bon, on a beaucoup de choses à faire, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue dessus. Euh, pourquoi ben, Parce que beaucoup de let's play en cours. Et euh... Alors je vous cache pas que sûrement je vais avoir paumé comme d'habitude les touches. Hein. Ça ne change pas. C'est le problème de quand on fait plusieurs jeux, euh, ils ont tous des touches différentes pour jouer. Et moi, ma mémoire de poisson rouge, honnêtement. Alors, on peut nager, mais ça prend de l'énergie. Donc, euh, je sais pas là-bas, peut-être qu'il y aurait quelque chose euh, en face là-bas. J'ai l'impression que ça fait un peu loin. Qui brille là bas ça me donne envie d'y aller mais j'ai peur de mourir d'autant plus qu'on est on n'est pas du tout chez nos amis là ici c'est pas nos potes Ça va être beaucoup, beaucoup d'exploration. Hmm. Paramasser. Ici le miroir ok le gris de sable ah j'ai plus de place je n'ai plus de place j'ai trois bâtons alors au niveau idée euh, pour se faire le pantalon c'est de la mousse, tac, tac, tac, tac, ça. Hum. Du verre poli, il faut le garder, c'est pour l'essence. Là, on a que du... Que 6 graphites sur 8 pour se faire une clé. Hum. Non, je peux pas, je suis fou, là. Donc, il faut que je revienne. Oh la vache. Il euh, faut que je revienne chez mes poteaux, porter euh, les affaires. Alors, il y a beaucoup d'allées venues. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça Graphite de clé. Bien sûr qu'on prend. Est-ce qu'on peut s'en faire une, maintenant euh, une clé Non, il nous en manque encore un. Ah, C'est ici qu'on va trouver le graphite, en fait. Euh... Du poivron. Pochette pleine. Il vraiment que je trouve une orbe de façon à ce que le mamou nous agrandisse le le sac argile mm -hmm. Alors c'est pas évident de vous faire un let's play dessus parce que euh, je, je sais pas trop comment euh, je pourrais faire un montage hein, euh, dans le sens où tout est important, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Je sais pas. Ah, là. pour faire une clé je pense là. Idée euh, une on en a 8 on va se créer la clé hop au niveau de la pochette on est fou là hein? on est fou là alors on voilà, graphite je monte, je monte mais je ne sais pas trop où, euh, où je vais mais apparemment je trouve du graphite par ici Donc, ça me permet là si je tombe, je fais bobo hein chez nos potes les renards à mettre des trucs d'autre côté, évidemment Alors, je pourrais sprinter hein, pour aller plus vite mais... Euh... Problème étant que si je sprinte trop, ma barre bleue euh, diminue, c'est mon énergie. Ce n'est pas que ma stamina, c'est mon énergie. Et pour remonter l'énergie, euh, ben, il faut manger. Ah Où Ah oui, non, mais c'est vous, c'est rien. rien. On va prendre des œufs. Prochaine pleine. Ah oh Allez, on va aller matcher nos copains. Alors, on a du crashtal. Ils aiment bien ça. Crashtal. Ah non, ils aiment pas trop. Ben pourtant, si. C'est quoi que je leur mets là C'est du crashtal. Pourquoi il me diminue Ah, je ne suis pas chez les, chez les renards. Tant pis, hein, je me débarrasse du crashtal ici. Je ne suis pas là chez les renards. Je vais être où là Chez qui Je ne sais pas. c'est chez Lerna, hein Ah oui mais la boîte d'offrande est là donc je sais pas à qui j'ai fait une offrande alors eux ils aiment bien aussi le crachtal euh, mais j'en ai plus pierre de dulle j'en ai 6 ça que je leur ai mis là du faire tendre ils aiment pas ça alors euh, qu'est ce qu'on pourrait leur mettre euh, bah, c'est tout hein. ça il faut que je le garde euh, ça on peut leur mettre ça me ferait une place euh, donc ils sont on a deux qui sont neutres avec nous hein. c'est très bien une perle précieuse brillante apparaissant que dans certains coquillages, la vie sur les rivières d'Albam. Ok. Donc là, on est... Quoi Ah, ben on est potes avec les... Euh, un petit peu. Il nous saluent pas. Mais enfin, on, on peut aller... Ah, ben, tranquille, chez eux. Voilà. Ils ne nous diront rien. Ils ne vont pas nous attaquer. Ils sont neutres, mais ils ne nous font pas le salut de. Voilà. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin de popul population, aliment euh, Est-ce qu'on peut parler au chef Non. Il ne veut pas. Il ne veut pas me causer. C'est une sale bête. Enfin, on est tranquille, déjà, ils nous cracheront pas dessus, cela. On peut rester dans le territoire, là, il euh, n'y a pas de problème. Alors, euh... ben, il faut chercher... Qu'est-ce qu'on a ici? La pierre de Dulle. C'est en explorant et en ouvrant la map, de toute façon, qu'on va trouver les pierres, les orbes, etc. Tout ce qu'il nous faut. Donc, c'est beaucoup d'exploration. Je crois que j'étais descendue. Mais là, on n'est pas en territoire ami. On est en territoire ennemi. Grès de sable. Poivron. Je crois qu'on est chez les serres, hein. je ne me rappelle plus le nom, le terme exact euh, des cerfs dans le jeu. Mais je vous avais montré toutes les catégories d'animaux euh, dans la vidéo de présentation du jeu. Mmh, ça brille. Hein. Il y a un truc caché là bas l'herbe la cinquième cool donc on va aller euh, par rapport à notre map on va aller euh, voir euh, comment il s'appelle le mammouth objectif c'est une histoire de l'île. On va aller à l'atelier de, de Gorbe. Voilà. Tu as trouvé des messages d'un voyageur perdu, ça on verra plus tard. On va aller à l'atelier de Gorbe et on va aller lui porter ses cinq runes de façon à ce qu'il nous ouvre plus de place dans l'inventaire. Alors, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Euh, il est juste derrière. Ok. Euh, est-ce que je peux monter ouais jusque là ça passe je ne me casse pas de guibol hein. hop et là ça passe pas voilà les fin faux je, je sais que tu peux, je sais que tu peux monter ou que tu ne peux pas par là hop Allez, hop euh, euh, euh. alors c'est plutôt là-bas. L'avantage hein, du, du marqueur sur la map. Du bois, on ramasse. Ça on va ramasser. Ah, c'est un jeu où il faut prendre son temps, pareil, hein, comme d'habitude, hein, c'est beaucoup de jeux comme ça que je vous présente. Ici, c'est qui C'est... Euh, je ne sais pas. Alors, ah, c'est crapaud, je crois. Donc, ils aiment bien le crachal, est-ce qu'on en a Non. Euh, la pierre de dulle, oui. Attention, hein, quand on monte, l'amitié avec un, s'ils ne sont pas amis, hein, comme je vous avais dit au départ, si ce n'est pas des fractions qui sont alliées, hein, ces crapauds n'ont pas l'air d'être amis avec les, avec les renards. Parce qu'à chaque fois que je fais un don aux crapauds, ça me baisse mon, mon affinité avec les renards. Donc je pense qu'à mon avis, ils ne sont pas potos poto, poto, poto du tout. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'ils aiment d'autre la, la patate, ça je le garde. La pierre de Dulle. On va leur donner... Voilà, ça nous libérer de la place. Ensuite, qu'est-ce qu'ils aiment bien La carseille, oui, mais ça je garde. Le faire tendre. Pff, non. Ok. Euh... On va se diriger pour aller voir notre mammouth hein, qui nous agrandisse le sac. Attention à ma stamina. Je ai plus beaucoup. Je retrouve la grotte, évidemment. Vu que la carte est très grande, on se perd très vite. Euh, donc là, elle doit être en dessous. Les crapauds, on est copains avec. Donc on n'a plus à s'en méfier. Donc tu nous connais. Copain. Voilà. Copain, juste copain, hein, euh, voilà. va t'en demander plus. Ici, Pierre de Dulle, hop. Pas sa avec. On va lui donner tout de suite. Euh. Hop, hop. Bon, vous allez voir les animations au niveau, euh, quand on n'est pas amis avec, hein, c'est assez marrant. Tout à l'heure, ils nous crachaient dessus, euh, les dindons vont nous attaquer d'une certaine façon. C'est assez marrant. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Euh, bon, ma grotte. Ma grotte, ma grotte. Euh, je reviens chez les renards. Euh, oui c'est plus vers là haut mais non arrête de crier on est potes Donc, toi par contre euh... ok eux sont complètement inoffensifs hein, si je voulais euh, je pourrais euh, voilà. Je sais pas avec qui ils se battent. Il y a quelqu'un qui se bat. Ils doivent trouver euh, un crapaud contre je ne sais qui. Ici là. Ah, crapaud est en train de tuer. Enfin, de s'attaquer à. C'est crapaud contre Renard. Ah merde. C'est mes deux amis. faire nos copains les... on peut pas les on pas les Aïe mais tu m'as fait mal à moi aussi oh, putain ils sont deux nous on est potes hein. vous avez vu le renard il s'est fait défoncer Défoncer le renard. Les crapauds sont euh, plus puissants que les renards. Pierre de du Pochette pleine. Je sais pas où est le renard. Ah, ici. Ah ouais, mais c'est la guerre entre eux. Hein. C'est vraiment... Euh pochette pleine à ah, la vache euh, bon, dommage j'aurais pu avoir des chouettes trucs hein, mais je suis full ah, quand ils s'aiment pas ils s'aiment pas hein. je peux vous dire que ça frit du hein. donc je retrouve la grotte euh... Là, je reviens vers les renards. Alors, je suis pas très loin en fait. Hein euh... ah, tu me craches pas dessus, mes copains. Je sais pas s'il vaut mieux pas que je fasse alliance avec les crabos. Parce que les renards n'ont pas l'air d'être euh, beaucoup plus forts que les crapauds en fait. Euh... J'ai la grotte qui est juste en dessous, quoi. C'est chiant pour la trouver. Euh, il est bien planqué, notre mammouth. Je crois qu'en passant par là. Si je me casse pas une guibole, je devrais pouvoir atteindre la grotte qui est là. Il va des dégâts de chute. Hein. Non, ça va. Alors, ben, on va agrandir notre sac. Donc, comme je vous l'avais dit dans le premier, épisode, hein, le premier épisode, vous avez eu toute l'histoire. Euh, Pourquoi on se retrouve dans le monde extérieur, le dehors comme il l'appelle, c'est un monde complètement étranger, on a perdu notre frère, etc, etc, et on veut faire en sorte que les rêves de notre frère qui a disparu ben, puissent, euh, puissent se faire, et vu que notre village s'est complètement effondré, on trouve, on essaie de, il va falloir qu'on essaye de trouver un endroit sur la carte euh, pour pouvoir euh, ben, construire notre nouveau village, hein, puisqu'il n'est plus possible de vivre là-haut. Alors ici on va lui donner ses 5 orbes. Magnifique hein Je viens de terminer ta nouvelle pochette à l'instant. Génial La prochaine pochette sera encore mieux, minusculement. Tu l'obtiendras en échange de 25 orbes. Donc là il va nous donner une pochette qui va agrandir. Là, il faudra trouver 25 orbes le prochain coup. Lui ramener 25 orbes pour qu'il nous agrandisse un peu plus la pochette en fait. Je vais devoir chercher, mais vu la qualité de cette pochette, ça devrait en valoir la peine. Ok, pochette, amélioration 1. Donc on va regarder. Voilà, on a quand même là beaucoup plus de place. Faut pas déconner. Alors, est-ce qu'on peut se faire quelque chose Ici. Donc on a le haut. Donc ici, du tissu. Euh... Combien ça demande de tissu 4. On n'aura pas assez on peut créer du tissu 1 2 3 4 on a 4 tissus euh, des cordes euh, on peut s'en faire comme, comme il en faut, j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. 5 cordes 1 2 3 Quatre, 5 cordes. Et mousse de gravier, on n'en a plus, évidemment. Donc, il va falloir qu'on trouve de la mousse, sinon on a tout. Au niveau de la pochette, on a de la place. Euh, donc, il ne va pas falloir qu'on trouve de la mousse de gravier. Il va falloir être patient pour le prochain. Alors, euh, par contre, on va manger... Et notre petit chou voilà, on est énergisé plein pot et puis ben on va ressortir de la grotte ça c'est son nid Hop, on remonte bon, je peux enlever au niveau de la map le point euh, donc qu'est ce qu'on a comme quête Objectif, euh, une infusion de puissance. Ouais, mais pour faire l'infusion de puissance, euh, c'est pas donné. Hein. L'infusion de puissance, il nous faut, euh, on a trois verres polis et du caribline et du bleaker. Il nous faut euh, cariblin, c'est pas donné. Hein. Euh, donc, l'histoire principale, non, on a tout fait. Histoire de l'île, euh, là c'est quoi Sous un tronc, on a une clé maintenant, donc on pourrait faire celle-là. L'atelier de grobe, on l'enlève. Et histoire principale, euh, pour l'instant on va l'enlever. Ça évitera qu'on ait 50 marqueurs euh, sur la carte. Alors, euh, hop, on ressort. Alors, il y a deux sorties, là-bas hein, ou là. -bas. là. Donc, on va sortir par là. Il faudrait qu'on trouve du, euh, un petit peu d'herbe là, euh, du grain là pour pouvoir finir, faire la, le pantalon. Il finit nuit. Il finit nuit. Finit. Alors. toujours pareil, fouiller. On ramasse tout, je vais peut-être avoir de la mousse là, non il n'y a pas Une patate hein Euh, J'aimerais bien qu'on puisse pouvoir se faire euh, avant la fin de l'épisode de la, la tenue, le haut. On est toujours poteau avec les renards, hein, je crois. Voilà, c'est le les crapauds. Mais euh... Alors, trouve le premier ornement sous un tronc dans les parties les plus étroites. Hein. Donc, j'ai un, un, un espèce de petit point. Donc, je pense que ça doit être ça. Donc, ici, on est chez les crapauds. Comment sont-ils avec nous Ils en ont rien à carrer. Pour l'instant, ils ne nous saluent pas comme le font les renards. Donc là, marchand, est-ce qu'ils me rachèteraient mes vieilles trucs Ce serait bien ça. Je sais pas ce que c'est leur pipiroum Ou leur dodo Je ne sais pas. Hum, le marchand est là. Est-ce que je peux interagir avec lui? Alors, si tu recherches de bonnes marchandises, tu es au bon endroit. Alors, ça, c'est quoi? L Essence de liteur. Hum. Bah, je peux te vendre euh, ça? nous pourrions utiliser ceci pour développer notre village je te remercie de rien avec plaisir euh, bah bah bah bah bah bah. ah il me faut ça ah, bah, je donné, ah oui mais je t'ai donné des trucs euh... ok euh, je vais prendre un... l'essence de litre je ne sais plus si on en a besoin C'est lui hein, qui doit me donner des trucs. Enfin, c'est quoi ça Du tissu, ça peut te servir. Ça peut être à peu près équilibré. Ça. Euh... Pour échanger contre quoi Je sais pas s'ils si aiment ça. On va confirmer l'échange. échange n'échange qu'avec des amis, Enfoiré. Il m'a pris mes affaires, mais euh, il veut pas échanger avec moi. D'accord, ben je vais te mettre ça dans le truc alors. Sale bête, c'est bien un crapaud. Hein. Donc il faut qu'on soit amis Pour que ces messieurs veuillent bien faire des échanges avec moi. Alors, ça va être au dépens des renards, hein. hélas. Alors, toc, toc, toc, toc, toc. ben On va leur mettre les œufs. Voilà, on est toujours neutre. Mmh. Du vert poli les... on le garde. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh. Ça, c'est quoi Une pierre tente qui s'effrite, mais qui peut être très utile en fabrication, elle peut être trouvée sur les plages. Ah non, on va leur mettre ça. J'espère qu'ils aiment. Ouais, ça va, ils aiment. Ça nous fait deux places. Ça, une perle précieuse, brillante, apparaissant que dans certains coquillages, je l'avais sur les rives. Dans le bas, on va le garder. Ça, est-ce qu'ils aiment Yes, on va leur donner. Ok, euh, ça on peut peut-être leur en donner, on en trouvera d'autres. Histoire de d'être amis. Ok. On est alliés. Maintenant, ils devraient nous faire le salut du roi, n'est-ce pas euh, voyons voir si maintenant il veut m'échanger bien euh, qu'est-ce qu'il me fallait pour faire la le haut le pantalon là il me manquait du tissu nana de la mousse de gravier de la mousse hein. est-ce qu'il il, reste... il en a de lui, mais que... Le problème c'est comment je vais lui échanger vu que j'ai déjà tout plumé est-ce qu'il me salue maintenant non même bon, pas bah, mes saletés de crapaud elle eh, et renard ils sont plus sympas hein Ils sont le plus sympas que vous. Ils font des saluts. C'est votre façon de dire bonjour D'accord. OK. Le chef Non. Je peux pas. Non, ne pas me parler. Il est bleu. Alors. Euh, où j'avais trouvé le marchand tout à l'heure Ici. Est-ce qu'il va vouloir... Euh, euh, Est-ce qu'il va vouloir me donner ça Moi en échange, je ne sais pas ce que je vais lui donner du tout. Qu'est-ce qui me manque en fait euh... J'ai mangé, c'est parce que je voulais faire. Euh, Qu'est-ce qui me manque en fait J'ai vraiment la mémoire d'un poisson. Il me manque euh, de la mousse de gravier. De la mousse de gravier. Et puis pour la.. Essence de caribline et cuisse de blaker. Essence de caribline. Alors, il en a pas. Par contre, il a une cuisse de Blaker. Euh... Euh, il a de la mousse. C'est à peu près équilibré l'échange. Ça a l'air. Euh... Hop, si je prends la cuisse de Caribline... Qui se bléqueur, je veux dire. Ah, il en veut plus. Et, et, et, et, et... Est-ce qu'il va vouloir en échanger C'est moi qui perds hein, dans l'échange, là. Ouais Ben oui, on est amis, maintenant il veut bien. Ok. Euh, donc, tu n'as plus rien qui m'intéresse. C'est quoi euh, Un morceau de l'ondulé du créateur dégoûtant mais nutritif. Viande de Alpafone. Bon, ça, on peut se le trouver nous-mêmes. Euh, non, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Ok. Donc, on est amis avec eux maintenant. Mais Ils ont une drôle de façon de nous dire bonjour. Allô Ok. D'accord. Bon, on n'insiste pas. faut pas insister. Les renards étaient... J'espère que je ne me suis pas foutu trop les renards à dos quand même. Hein. Bon, bien qu'eux sont plus puissants. Et au niveau de leurs besoins, là, c'est plus de la population. Ok. Bon, ben, vous avez vu tout à l'heure, le renard, il s'est pris une, une, une grosse branlée. Hein. J'espère que je ne me suis pas trop mis les renards à dos. C'est bien de jouer sur plusieurs tableaux aussi. Hein. La pierre de du... Là, il me faudrait de la mousse. Vraiment de la mousse pour que je puisse faire. Euh... Ici, on se retrouve avec les oeufs. On va jouer sur plusieurs tableaux. Hein. On va jouer sur les... les... Je ne sais pas si les plus méchants, en fait, sont pas les dindons. Oh. Il y a de la bagarre. C'est encore un renard contre... Ouais. Le renard va mourir. Et bah, par rapport à. Ah non, ça mêle pas. Ben, bien que des fois, vont venir nous aider. Hop hein. là. Je peux pas les taper parce qu'en fait, je suis amie avec un hein, donc. Euh... Oh le pauvre, mais ça dit que c'est un pote à mot aussi. Hmm. Vous voyez, les renards ne m'attaquent même pas non plus. Les pauvres sont butés, je peux pas les aider, alors qu'eux vont m'aider si j'ai un pépin, quoi. Leur donner un peu à eux, on va jouer sur les deux tableaux. Ouais, je pense que c'est le mieux de jouer sur les deux tableaux. On aura les deux copains, donc eux ils aiment bien les œufs. Allez, allez c'est parti. On leur met trois. Les plumes, ils aiment toujours ça. Ensuite, ils aiment bien le faire tendre. Non, ça c'est la pierre de Dulle. Euh, ben, J'ai pas autre chose, les amis, à vous donner. Euh, une pierre tendre qui s'effrite sous la pression mais qui peut être très utile en fabrication elle peut être trouvée sur les plages et dans le sable, est ce qu'ils aiment ça eux euh, ils s'en foutent un peu je pense euh, puis on est toujours allié avec les, on est neutre avec les les machins là, les caribes, les, les, les crapauds euh, bah, il faut qu'on trouve de, de, de, de, de l'herbe verte hein. Il nous faut des petites herbes vertes, des orbes. On sait déjà que les crapauds et le renard nous casseront pas les pieds. Il nous reste quand même les... Il y a cinq factions, donc les autres sont pas très potes avec nous. Il nous en reste trois qu'on a à dos quand même. Hein. Après, c'est selon où on a besoin d'aller, qu'on s'allie avec ou pas. Du bois. Le renard, il est pote avec nous. Il nous a salué. Salut. Ça va euh... Bah oui, désolé, je t'ai piqué ton morceau de bois, mais j'en avais besoin. Alors ça, ça peut être, je vous l'avais dit, hein, ça peut être une monture comme un animal qu'on attaque. On peut les chasser, les taper. Hop. Mais ça court très vite ces cochonneries. Et niveau stamina, on va pas suivre. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a pris là Du blé. Et ça, ce sera un animal qu'on pourra après, dans le jeu, euh, ben, chevaucher, en fait. Je ramasse tout, sauf ce dont j'ai besoin. J'ai pas trouvé l'herbe, pour être honnête. Je sais plus dans quelle terre je les avais trouvées. Ouais, les récolteurs ont déjà tout pris. Euh... Alors, eux, je ne sais pas. C'est la première fois que je les rencontre. Ils ont l'air de fuir. Hein. Oh, ils sont tous choupineaux. Hein. Oh, je ne vais pas les tuer quand même. Voilà, J'essaye d'en tuer un hein, pour voir ce que ça donne. Hein. Oh, mais ils ont l'air tout mignons. Qu'est-ce que ça donne Ah mais les copains... Non, vous m'attaquez pas. Alors, qu'est-ce que ça donne Ah d'accord, c'est les longes. Mm -hmm. Oh les pauvres. Bon, il y en a certains, ça ne me gêne pas de les tuer, hein, mais euh... là, les pauvres, ils étaient mignons. Ils étaient. Hop. Bon, je trouve toujours pas mon herbe. Est-ce hein. que j'ai pas dans le, au niveau du glossaire, qui se péchard le, la mousse, voilà. De la mousse qui se développe dans certains endroits humides du bois du coin. Elle est parfaitement utilisable en tant que rembourse ouais, voilà. Donc il faut vraiment que j'aille dans les coins humides. Euh, je ne suis pas vraiment dans les coins humides là. Hein. Quoique. Quoique. Ah, ben là, peut-être. Ah, uh -huh, non, là, on a de quoi se faire une clé. Là, c'est une autre faction qui est en bas. Ah, c'est les serres. Mmh. C'est dur, dur. non hein? Qu'est-ce que c'est ça, du fenouil à crête hein? Je sais pas qui aime ça, ni à quoi ça sert. Bah, mais voilà, c'est. Et le point vert, je l'ai complètement à l'opposé là où je suis là. du bois oui et a pas de petites herbes la, la, la, la petite herbe verte s'il vous plaît non. on n'a pas ça en même temps est ce que c'est là qu'on appelle une fourrure humide je crois pas On est passé par là tout à l'heure mais ça repop hein. donc on va essayer de se diriger maintenant vers notre point vert et on en restera là pour cet épisode ah, il n'y aura pas eu trop trop de choses hein. euh... en même temps c'est un jeu euh, voilà qui se c'est un jeu d'exploration euh, RPG, euh... donc c'est beaucoup de balades. Hein. Je vais pas trouver euh, du premier coup tout ce qu'il me faut, c'est pas possible. Donc, au niveau épisode, euh, ça va être compliqué. Au niveau du premier épisode, on avait eu toute l'histoire du départ, donc on prend. Ah, on n'est pas copains. Il y a longtemps que j'ai pas joué. Ça se je, je vais mourir. Hop euh, On va peut-être manger. Non, non, non, mais c'est pas comme ça. Oh la vache Il va se remettre la forme, là. Il fait mal, hein. Elle ah, revoit là. Hein. En même temps, il va bien falloir que j'affronte un jour ou l'autre ce monsieur. Voilà. Bon, je ne dirais pas que je suis une pro du combat, mais en tout cas, on a réussi à l'avoir. On va pouvoir manger, se soigner. Hop. Ok, c'était pas prévu dans mon planning. Hop, à ah, de la du graphite. Hein. Du graphite. On doit pouvoir se faire, je pense, une une clé. Alors, euh, une clé on a que quatre, non on peut pas. alors Ici, il nous manque, oh, on en a qu'une, mousse Pff. C'est un fragment d'un organisme de Fexel. Est-ce qu'on peut pas se faire la, la potion, toujours pas, euh, de l'essence de caribline hum, hum. Il va falloir tuer des cariblines pour ça. Ou alors les laisser se battre, assister au combat, comme des lâches, et puis... Euh... Et puis récupérer quand il y en a un qui est mort l'air de dire, ouais, je suis peut-être avec toi. Je suis de tout cœur avec toi. Je te regarde mourir. Je ne sais pas. On a Poto Léonard qui va nous saluer. Salut. J'adore comment ils vont. Euh, hop. On va se diriger vers notre, notre point vert. Là. Il me semble bizarre que ce soit un petit peu là. Mais bon, pourquoi pas. C'est là-haut, la tour, là-haut c'est un petit peu humide là, il n'y aurait pas de, de l'herbe des cailloux ça, il y en a bon, dans le jeu, hein, euh, ce n'est pas parce que les renards sont le, au moment où je joue ennemi qui vont l'être euh, un petit peu plus tard, hein, ça change donc euh, ils peuvent être potes après, Et ça ne veut rien dire du tout ils peuvent être très, très potes entre eux après Salut! Euh, le marchand, euh, il est où? Peut-être que lui euh, va vouloir. Euh, mon ami, après tout. Alors. Il n'a pas d'herbe, hein, c'est ennuyeux. Par contre, il a des chaussures épaisses faites pour les pieds délicats, des fexelles. Un petit, une petite amélioration de ton revêtement de protection euh, un fragment d'âme d'un organisme de Fexel donc c'est pas ça qu'il nous faut bon, déjà on va leur donner euh, je ne sais pas honnêtement je ne sais pas ils ne vendent pas de Ils vont pas ce que je veux. Hmm, ça sert à quoi Je sais pas ce qu'il va aimer. Hein. Ce que je lui donne là, je ne sais pas du tout s'il va aimer. Euh... Ça, il aime Ok. Euh... De la graisse de bois secrété quand ils se sentent chez eux. Euh, on va le donner. Et en échange, on va prendre quoi C'est ça le problème. Euh, du bois, peut-être Non, euh... ça c'est beaucoup trop lourd. On est loin de l'équilibre. Hein. Hop. Ouais, ils sont... ils sont durs en négociation, nos renards, là. Hop. Hum. Ouais, eux, On confirme l'échange et il n'y a rien d'autre qu'on puisse... Euh... Ok, je reviendrai quand j'aurai besoin. Alors, ce qui est bizarre, c'est que euh, j'ai pourtant bien marqué le point. Alors, objectif, non ça on peut pas. Hop, hop, hop. Histoire de l'île, il faut apporter les orbes, trouve le premier ornement sous un tronc dans les parties les plus étroites des bois inondés, c'est ça en fait qu'on veut. Là, on a un parchemin donné par le chef d'un village. Le brevet de ramasseur te charge de découvrir les environs et de ramasser de la nourriture et du matériel. Donc là, les objectifs, c'est ici qu'on veut aller. Nous... hop Est-ce que je peux pas faire une clé Non, là, que 4. C'est mis sur la carte ou... Mon point est là, hein, pourtant. Hein. <rire> Sinon, ça sera pour le prochain coup. Ah, t'as été. Ah, mais il me salue plus. Pourtant, je t'ai fait un échange. Il est blessé. Est-ce qu'il me salue lui? la map hum. ben, je pense que dans le prochain épisode ce qu'on fera c'est qu'on remontera ici essayer d'ouvrir un petit peu plus la map essayer de trouver de l'herbe pour continuer notre euh, ben, notre équipement et puis euh, ben, continuer à explorer etc j'espère en tout cas que ça vous aura plu euh, c'est vrai qu'au bah, niveau des épisodes, c'est beaucoup de craft, c'est beaucoup de loot, euh, c'est des échanges. Il euh, faut faire les quêtes, il euh, faut pouvoir avoir ce qu'il faut pour faire les quêtes. Donc, euh, voilà, bah, essayer peut-être de se rapprocher d'autres camps, essayer de jouer sur plusieurs camps. Euh, je ne sais pas trop. Euh, ici, au niveau de la carte, on a. Euh, le bois du coin se faufiler donc on, on, peut essayer, on pourra essayer dans le prochain épisode d'ouvrir cette partie là de la map euh, ou en bas je ne sais pas faut f... de toute façon la, la map est grande hein. faut fouiller faut fouiner donc je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires si vous voulez qu'on continue de toute façon euh, je verrai au niveau des nombres de vues au niveau du premier épisode c'était bien passé au niveau de celui-là, on n'a pas fait grand-chose, hein. on a beaucoup looté, on s'est fait une tenue supplémentaire. Mais c'est un jeu qui est long, où il y a beaucoup de quêtes et beaucoup de choses à faire. Euh, donc là, on a fait 1h23, euh, je n'aurai même pas de montage à faire puisque que rien à couper. Euh, donc, euh, ben, je verrai, je ferai 2-3 épisodes. On est au deuxième, je ferai un troisième épisode en fonction de vos retours, de vos commentaires, du nombre de vues. Ben, on continuera le let's play, sinon ben, à ce moment-là, on l'arrêtera et on partira sur un autre jeu. Euh, mais ce serait dommage car c'est vraiment un jeu très sympa, mais ce qui m'empêchera pas, moi de mon côté, euh, de le faire sur Twitch en live, de, de, de jouer pendant des heures dessus, il n'y a pas de problème. Vous savez, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch. Donc ce sont ben, on va en rester là. Un hein. prochain coup, ben, on essaiera d'ouvrir un petit peu plus la carte. Essayez de trouver cette mousse pour se faire le bas euh, de la tenue. Euh, essayer de voir ce qui peut se passer, essayer de faire cet élixir pour aller euh, euh, ouvrir un passage au voûtes euh, pour, pour séduire un hein, des chefs. On verra tout ça euh, dans le prochain épisode. Alors, ce sera peut-être, le, le, le troisième, mais peut-être le dernier, euh, selon vos retours, selon vos vues. Si je vois que vous, vous n'adhérez pas au jeu ou qu'il n'y euh, a pas assez de vues, ben, effectivement, j'arrêterai le let's play après le troisième épisode. Troisième, quatrième épisode, je verrai. Et on partira sur un autre jeu, mais autrement, euh, on continuera le let's play. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo euh, sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à, à venir me retrouver sur Twitch. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je discuterai avec vous dans le chat sans aucun problème. Voilà. Et n'oubliez pas, la COVID n'est pas finie, bien au contraire, les vaccins sont là peut-être, mais c'est toujours en hausse. N'oubliez pas que les vaccins ne sont que pour le moment des tests, Ils sont pas, on n'est pas vraiment sûr de tout, d'accord Donc euh, continuez à vous protéger, à respecter euh, le, le port du masque, de vous laver les mains euh, et de protéger ce que vous aimez, les fêtes de Noël approchent. Euh, mais respectez tout ce qui vous est demandé Il y va de votre vie et de celle des autres Comme je vous le dis à chaque fois Sur ce plein de bibis, plein de zouzou. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bye bye